Numéro 5, le qu'est-ce que tu Le Traceur Impact. Qu'est-ce que le Traceur Impact C'est une manière de rendre accessible à tout le monde ces fameux investissements dans 10 startups. C'est un abonnement qui vous permet, via une plateforme de crowdfunding, celle de Spreads, d'avoir un droit prioritaire, un accès prioritaire à des investissements dans des startups du développement durable. Ces startups sont choisies par un fonds Venture Capital à impact professionnel qui s'appelle Inventures. Si vous voulez plus d'informations sur Inventures, vous pouvez aller voir 3xw.inventures.fund. Ce fonds est un fonds professionnel et la sélection des startups est confiée à un panel qui est constitué à la fois d'entrepreneurs, de, à la fois d'investisseurs professionnels et aussi de professeurs d'université. Ces trois ensembles sélectionnent les meilleures startups et les proposent au fond. Le fonds qui est un fonds pour professionnels. Mais le fonds va aussi les proposer sur la plateforme Spreads, ce qui va permettre à tout le monde d'investir dans ces startups à la pièce. Et donc, vous serez tenu au courant, si vous vous abonnez euh, au Traceur Impact, des 10 prochaines opportunités choisi par InVentures et proposé sur la plateforme Spreads, ce qui vous permet d'avoir un investissement qui est automatiquement diversifié dans 10 startups.